Alors l'importance euh, économique de la filière en production de volailles label rouge et biologique euh, sur le territoire français est, est reconnue aujourd'hui. Et dans ce système label rouge, y est associé euh, la notion de parcours, c'est-à-dire un espace dédié à la production. Il était important de dresser euh, l'inventaire des pratiques puisque sur l'ensemble du territoire, les différents groupements peuvent avoir, ou les indépendants peuvent avoir des méthodes d'élevage et de valorisation de ce parcours très différentes. Donc l'objectif numéro un, identifier les pratiques, faire un état des lieux de, de, de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas aujourd'hui. À travers le territoire, en fonction des identités territoriales, des pratiques, des, des groupements, hein, il y a certainement des pratiques différentes. On veut y voir plus clair. Deuxième étape, euh, faire progresser les connaissances dans un certain nombre de domaines. L'apport de l'arbre à la biodiversité, l'apport de l'arbre au paysage, l'apport de l'arbre en termes d'image et de valorisation, l'apport de l'arbre sur le sol, sur le milieu, et l'apport de l'arbre, et c'est peut-être le plus important, euh, encore que ça reste à prouver, euh, en termes de confort et d'optimisation de la production en quoi l'arbre peut euh, permettre de faire des poulets de meilleure qualité avec euh, des charges économiques plus faibles sur un environnement bien protégé. Et puis troisième étape aussi fondamentale, partager ses connaissances euh, au plus grand nombre. Donc c'est mettre en place une communication, des formations euh, accessibles à tous euh, qui s'adressent aux agriculteurs en premier évidemment, mais aussi euh, aux groupements, aux techniciens qui accompagnent les agriculteurs aux formateurs qui, aujourd'hui, doivent former les agriculteurs de demain. Alors, euh, on a élaboré une typologie, c'est-à-dire essayer de mettre les différentes pratiques dans différents comportements, dans différents types d'aménagements. Voilà. J'ai un parcours avec des arbres, j'ai un parcours avec une prairie, j'ai un parcours avec un verger, j'ai un parcours avec des haies périphériques. Donc, essayer d'identifier clairement le type de parcours auxquelles on a affaire. Ça, c'est un peu l'état des lieux. C'est l'état des lieux. Ensuite, expérimenter, euh, donc avec le concours des différents partenaires, le, euh, les pistes. Hein, euh, si je stocke du carbone, dans quelle proportion je stocke du carbone donc, Si euh, j'ai une amélioration de la biodiversité, euh, elle est de quel ordre Et quelles sont les conditions pour améliorer la biodiversité si euh, j'améliore l'alimentation, si j'améliore euh, le, le, le bol alimentaire de, de, de la volaille, je l'améliore à, à partir de quelles plantes et dans quelles conditions. Qu'est-ce qui fait que je vais optimiser ma prairie ou je vais incorporer d'autres plantes et quelles plantes je vais incorporer à ma prairie Et puis, concernant l'arbre, quelles sont les meilleures ou quelles sont les formes privilégiées d'aménagement à adopter en fonction des identités paysagères, locales, pour faire en sorte que mon parcours réponde aux objectifs s'insère bien dans l'environnement, il ne s'agit pas de faire des pustules ou des VRU paysagères et qui soient reconnus par l'ensemble des, des, des gens qui partagent les territoires. Voilà de la chance Euh, faire progresser, que tout le monde continue de progresser Tout le, tout le monde n'est pas aujourd'hui au même niveau euh, On a encore euh, parfois des réticences euh, Des réticences sur l'arbre Qui s'expliquent complètement, enfin, là-dessus euh, on pourrait en parler longuement Mais ces réticences il faut les lever Il faut euh, considérer, il faut vraiment qu'on passe à la phase de de développement organisé, euh, que l'ensemble des acteurs euh, de terrain euh, partagent ensemble un même projet auto, euh, en intégrant bien l'arbre dans la réflexion. Oh, que ce travail fait avec l'aviculture puisse être aussi valorisé ou donner des idées dans d'autres modes de production. Euh, quand on parle du bien-être animal, on ne doit pas simplement en parler que pour la volaille, on peut aussi en parler pour les bovins, on peut ainsi en parler pour les chèvres, on peut en parler pour tous les animaux. Donc ça, c'est quelque chose qui doit bénéficier à tous. Après, c'est la réappropriation, et ça c'est un enjeu beaucoup plus fort, euh, c'est la réappropriation par le monde agricole de l'arbre. On a passé 50 ans à expliquer à l'agriculteur que l'arbre il était en forêt et que les espaces agricoles étaient dédiés à la culture, euh, ou à l'élevage, mais sans arbres. C'est terminé. C'est terminé face aux enjeux environnementaux, face à, à ce que pourra être notre planète et notre... dans quelques années avec la... à l'échelle du changement climatique. Il est temps qu'on se réapproprie l'arbre au cœur. Non pas comme un ennemi, non pas comme un concurrent de l'espace agricole, mais un allié sur une... sur pour l'agriculture. Ça, c'est un enjeu. Ce n'est pas un enjeu qu'on va régler ou qu'on va faire progresser euh, violemment avec le programme Casdar, euh, mais euh, c'est une action qui doit permettre de, de faire avancer ça. Euh, c'est un des enjeux. Faire travailler, faire travailler non, ce n'est pas faire travailler, mais que tout le monde accepte de se mettre autour de la table pour partager des enjeux communs, alors que nous n'avons pas au départ forcément de, de culture commune. Euh, ben c'est de l'enjeu d'aujourd'hui. Hein. Euh, multifonctionnalité de l'arbre, transvers, transversalité des savoirs, euh, apprendre à s'entendre, s'écouter, partager des su un sujet euh, commun avec des savoirs différents, euh, c'est certainement très compliqué. Hein. C'est décloisonner ce qui est, c'est perdre du confort. Hein. Euh, mon petit précaré à moi, sans me préoccuper de ce qui se passe à côté, ben, là encore, on l'a vécu en agriculture. Euh, bah, c'est en sortir et là on s'enrichit tous enfin à mon sens on s'enrichit tous moi au départ je n'y connais pas grand chose si je sais reconnaître une volaille quand même hein. je, fais pas la je fais la différence entre une volaille et un bovin mais rapidement s'intéresser à euh, l'alimentation d'une volaille euh, ce qui la stresse euh, c'est pas a priori euh, pour un forestier quelque chose d'extrêmement motivant, et eh bien on se prend au jeu. A l'inverse, faire comprendre à un technicien en aviculture euh, que euh, l'arbre peut apporter euh, euh, un confort euh, pour, euh, et une amélioration de, les, de, de la performance économique de l'élevage, et euh, eh bien voilà, et quand tout le monde, on se comprend vite, et, et on progresse beaucoup plus vite ensemble.